Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un verbe du troisième groupe. Le verbe dire, c'est un verbe irrégulier mais euh, très courant en français, c'est-à-dire qu'il est très souvent utilisé. Je dis, tu dis, il dit, elle dit. On dit, nous disons, attention, vous dites, ils disent, elles disent. Alors attention aux lettres muettes à la fin des formes. Oui, on ne prononce pas je dis, non, ou tu dis non, ou il dit, elle dit, on dit, non plus. Les lettres à la fin des formes sont muettes. Ça veut dire qu'on ne les prononce pas. Oui, c'est je dis, tu dis, il dit. Et pour vous, attention, on ne dit pas en français vous disiez. C'est irrégulier. C'est pourquoi vous dites avec es à la fin. D'accord Et vous dites, on ne met pas un accent circonflexe sur le « i ». C'est un point, d'accord Alors, attention maintenant, le verbe « dire » a des dérivés qui sont conjugués comme « lui ouais? ». Mais c'est seulement le verbe « redire » qui se conjugue exactement comme le verbe « dire ». Oui, on dit par exemple « vous redites ». Mais on ne peut pas dire par exemple vous médite. Non, on dit vous médisez. Alors cette exception concerne les verbes contredire, médire, prédire, euh, interdire par exemple. On dira par exemple vous contredisez ce que vous venez de dire ou bien vous interdisez la baignade après 20 heures.